Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues Alors aujourd'hui on va voir comment booster votre anglais euh, avec le défi dont je vais vous parler aujourd'hui Et oui je voulais vous faire un nouveau type euh, de vidéo un peu plus pratique, un peu moins théorique euh, dans lequel vous allez donc pouvoir progresser facilement en anglais et ce tous les jours Donc si vous voulez jouer le jeu, écoutez bien la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve juste après Alors, juste avant de vous donner votre défi euh, du jour et eh bien je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo qui vous permettra de savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues alors aujourd'hui le défi que je voulais vous proposer c'est euh, un défi que j'ai testé euh, déjà avec mes élèves du marathon d'anglais donc dans leur groupe privé et euh, je... il y a eu tellement de succès euh, dans ce groupe dans ce défi que je voulais aussi vous le proposer pour vous vous, euh, les abonnés de la chaîne alors ça a été vraiment génial ce défi pourquoi parce qu'en fait euh, tous les jours et eh bien il y avait vraiment un enthousiasme euh, ça les a vraiment aidés et motivés pour ceux qui étaient un petit peu en baisse de motivation et euh, il y a eu vraiment de l'entraide entre chaque personne une bonne énergie et ça enfin euh, ils ont vraiment adoré donc euh, voilà je voulais vous le proposer donc si vous voulez savoir euh, comment progresser tous les jours et eh bien Voici le défi Alors, le défi c'est quoi Eh bien, c'est euh, c'est que vous allez écrire chaque jour en anglais pendant 21 jours. Alors concrètement, ce que vous allez faire, c'est qu'en dessous de cette vidéo, en commentaire, vous allez écrire jour 1 et vous allez écrire une phrase ou un paragraphe en anglais donc qu'est ce que vous allez écrire ce que vous voulez en fait vous pouvez euh, écrire ce que vous avez fait dans la journée ce que vous planifiez de faire dans la journée euh, si vous avez des challenges en ce moment des problématiques euh, des sujets qui vous agacent des choses que vous voulez partager si vous avez un talent à partager ce que vous voulez euh, c'est vraiment euh, open bar j'ai envie de vous dire et donc le deuxième jour vous avez, vous revenez vous écrivez jour 2 avec votre deuxième topic et euh, vous pouvez écrire entre une phrase ou un paragraphe, ce que vous voulez en fait, euh, selon votre niveau, il n'y a pas besoin d'être uniquement avancé, vous pouvez être entre débutant et avancé. L'idée c'est vraiment de progresser euh, tous ensemble et si vous voulez même aller encore plus loin, et eh bien vous pouvez euh, même aller lire les commentaires des autres personnes et répondre euh, en anglais, commenter, euh, partager, aider les autres dans leurs problématiques, dans leurs challenges... Euh, euh, vous donner euh, des idées voilà l'idée c'est vraiment encore une fois un groupe d'entraide pour progresser chaque jour et euh, le fait de, de faire ça en groupe et eh bien je trouve qu'il y a vraiment une, une grosse stimulation une beaucoup euh, beaucoup enfin ça, ça aide tout simplement ça euh, aide à rester motivé et pourquoi je vous demande de faire ça pendant 21 jours et eh bien parce que euh, selon les neurosciences 21 jours c'est euh, le temps nécessaire pour mettre en place une nouvelle habitude et euh, si vous me connaissez si vous connaissez déjà euh, la méthode vous savez que pour euh, progresser pour vraiment avancer dans une langue et eh bien c'est la répétition euh, et la euh, les habitudes qui vont faire que vous allez vraiment euh, progresser de jour jour. En jour, euh, c'est ce que j'appelle la méthode brosse à dents c'est à dire qu'au début vous allez devoir euh, vous le rappeler chaque jour vous allez sans doute oublier euh, ce défi certaines journées mais au bout des 21 jours et eh bien ça sera devenu une habitude et ça sera devenu automatique c'est pour ça que j'appelle ça la méthode brosse à dents c'est à dire que vous n'aurez même plus besoin d'y penser pour vous brosser le dent, vous le faites automatiquement aujourd'hui donc ça démarquant, quand et eh bien ça démarre dès maintenant juste en dessous en commentaire donc peu importe quand vous regardez cette vidéo ça peut être euh, tout de suite dès que la vidéo sort ou alors d'ici quelques semaines quelques mois vous pouvez démarrer le défi quand vous voulez euh, et relancer la machine au fur et à mesure donc je voulais vous faire cette vidéo euh, dans le décor là je suis au Portugal il y a une superbe vue sauf qu'aujourd'hui et eh bien pas de bol il pleut c'est enfin euh, aucun intérêt il y a du vent donc voilà je vous fais ça dans le van aujourd'hui euh, je vous trouverai d'autres paysages avec euh de, avec du soleil, avec le bon temps, etc. pour vous faire d'autres vidéos. Mais euh, voilà, j'espère que vous allez euh, vraiment participer au défi, que vous allez jouer le jeu. N'hésitez pas à me mettre euh, un pouce euh, vers le haut, vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir euh, les notifications des prochaines euh, vidéos et surtout partager si vous pensez euh, à quelqu'un de votre entourage qui veut progresser, qui veut avancer en anglais. Donc, je vous dis euh, à tout de suite dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao les amis